Je me sens pas à côté de la nature, je me sens dans la nature. C'est juste faut se rapprocher, il faut s'allonger, il faut regarder d'un peu plus près. Mais euh, ça y est, on a un nouveau monde après qui s'ouvre à nous et, et tout aussi euh, tout aussi magnifique. Ouais. Printemps, je me dis, oh là là, ça y est, ça va commencer, on va pouvoir aller sur le terrain. Une fleur, c'est un miracle. Hein un, un miracle total, quoi. Mon rapport avec la nature, c'est un rapport passionnel. Et cette passion est tellement belle qu'elle m'a consolé de tous les chagrins que j'ai eus dans la vie. Quand tu connais quelque chose, tu le respectes davantage, c'est sûr. Ah oui, ça c'est la base, ouais. Tu vois après, tu n'oses plus des fois marcher sur une pelouse hormis pieds nus. <rire> Et tu quittais tes grosses chaussures.